Dans cette capsule, on va voir comment tu peux gagner pas mal de temps en choisissant bien la base de données que tu interroges. Tu verras aussi qu'il existe pas mal de ressources pour t'aider à faire ta recherche documentaire. Imaginons que le sujet de ton travail porte sur les innovations en termes de rendement des panneaux photovoltaïques. Ton premier réflexe risque d'être d'entrer ces mots clés dans Google. Tu vas certainement trouver pas mal d'informations noyées dans des articles commerciaux qui en fait te serviront absolument à rien. Tu vas certainement trouver quelque part Wikipédia, panneaux solaires. Cet article risque de te donner déjà pas mal d'informations générales mais trop générales et tu pourrais trouver en fin d'article ce qui est le cas ici, des références. Donc dans ces références tu pourrais aller plus loin. Euh, mais en général, ton professeur va te demander euh, de valider tes sources, donc de lire des articles dont le contenu a été validé par des scientifiques. Je vais te montrer comment dans la séquence suivante. Rendez-vous sur le site web des bibliothèques. Si tu veux gagner du temps, passe directement sur la page de la bibliothèque des sciences et techniques, ressources documentaires, classifie les bases de données soit par ordre alphabétique si tu connais le nom de la base de données que tu veux interroger, classement par sujet, classement par type d'information donc le type d'information qui était indexé dans la base de données ou une liste alphabétique des bases de données en accès libre. Allons dans le classement par type d'information, type de données pour te faire comprendre à quel point il est important de comprendre le contenu d'une base de données pour chercher de manière efficace. Imaginons, pour un même sujet, les panneaux photovoltaïques, ou plus spécifiquement le vitrage photovoltaïque, tu vas pouvoir trouver dans les bases de données de type dictionnaire et encyclopédique, des dossiers complets. Par exemple, si tu choisis, on avait regardé Wikipédia, maintenant tu peux choisir les techniques de l'ingénieur. Les techniques de l'ingénieur, une base documentaire technique en langue française, écrites par dont les dossiers de fond sont rédigés par les meilleurs spécialistes dans chaque domaine donc là tu vas pouvoir trouver des dossiers complets en français pour éviter la, la barrière de la langue imaginons qu'ensuite tu veuilles étayer ton travail par un article de recherche un article scientifique plus euh, pointu dans le domaine dans ce cas éventuellement tu vas chercher euh, sur un composant en particulier de la nanocouche du vitrage photovoltaïque. Par exemple, si tu veux la structure moléculaire, je vais aller dans les propriétés physico-chimiques. Je vais voir qu'effectivement, j'ai une base de données qui couvre la chimie et chimie appliquée. Cette base de données va te permettre de chercher les propriétés d'un composant en particulier présent dans la couche active du vitrage. C'est plus compliqué à interroger et les articles, la plupart du temps, seront en anglais. Tu peux également chercher par sujet ou par, sur le nom d'un auteur. Imaginons que tu étais dans les techniques de l'ingénieur. Tu as trouvé un dossier très intéressant. Il a été écrit par un auteur et cet auteur dont tu as lu l'article de synthèse euh, a certainement publié dans, euh, dans des revues scientifiques, et tu vas aller alors chercher sur son nom dans les bases de données de type données bibliographiques. Par exemple, si tu descends, tu vas voir que tu tombes sur Scopus. Scopus est une, base de données, une des bases de données les plus généralistes que l'on ait, qui regroupe absolument tous les sujets. Dans cette base de données, tu pourras certainement trouver d'autres articles de l'auteur dont tu as lu le dossier dans les techniques de l'ingénieur. N'hésite pas à nous demander de l'aide si tu en as besoin. Donc on propose des formations et des tutoriels en ligne, mais aussi on peut te proposer une formation documentaire personnalisée. On peut aussi proposer une formation documentaire par petits groupes. Euh, nous proposons aussi la possibilité de suivre une formation à Zotero, donc le logiciel de gestion de références bibliographiques. On propose également des visites de la bibliothèque en groupe. Prends rendez-vous sur notre site web ou écris-nous à l'adresse bst.ulb.acbe.